Les fils du pêcheur de Grégory Nicolas aux éditions Les Escales. Alors, comme son nom l'indique, les fils du pêcheur, on va parler d'une famille et, euh, et de la vie d'un pêcheur. Donc, lorsque le père du narrateur, euh, marin pêcheur, disparaît en mer avec son coquillier Arcuil, le narrateur entreprend euh, l'écriture biographique de, de la famille en hommage à, la figure, à cette figure paternelle tant admirée. Au travers du parcours et des drames de cet homme, c'est toute l'histoire de la Bretagne, de la pêche et de ses crises sur ces 60 dernières années qui se dessinent peu à peu. Alors c'est un roman euh, qui est simple, lumineux, pudique, délicat, euh, c'est une éloge aux liens familiaux, à l'amour inconditionnel. Est-ce que c'est une autobiographie, difficile de dire, une fiction En tout cas, l'intime rejoint la, la chronique sociale. C'est plein d'émotions, de surprises, de tensions par moments. Et on va... Euh, la présence taiseuse et généreuse de, de cet homme qu'on découvre peu à peu à travers, euh, à travers le, le récit. On va découvrir la rude profession du marin pêcheur la passion et le sacerdoce que c'est, euh, et on va aussi découvrir euh, ben, toutes les crises qui, euh, qui, que, dont les marins euh, subissent, euh, notamment à l'ouverture à la concurrence européenne. Voilà. C'est un très beau roman, simple, efficace, on apprend beaucoup de choses.